Donc euh, c'est c'est fondamental. De toute façon, c'est vital même. Moi au quotidien euh, je trouve ça intéressant de euh, voilà de me lever euh, tous les matins en me disant que euh, voilà mon travail ça, ça, ça consiste à accompagner du coup des gens comme ça qui souhaitent euh, qui souhaitent composter et du coup valoriser euh, valoriser une partie de leurs déchets. Croquetique, qui distribue des paniers à MAP à la MJC. On a proposé aux gens qui venaient chercher leur panier toutes les semaines de ramener en même temps leurs épluchures dans un seau qu'on leur a fourni et le projet a démarré comme ça. Toutes les semaines, les gens ramenaient leur seau en venant chercher leur panier. On a fourni un conteneur qu'on a mis dans une brouette, ils vidaient et toutes les semaines le conteneur était vraiment plein et nous après on le remontait à notre jardin, c'est comme ça que ça a démarré.